Zombie apocalypse. Coucou tout le monde c'est Chirelle on se retrouve donc pour la partie 2 euh, du tutoriel mais avec scénario de Crossroads in édition anniversary. donc dans les, la partie présentation je n'ai pas encore vu vos retours niveau vos commentaires pourquoi parce que je, vais tour, je tourne les épisodes en suivant vous vous en doutez donc, je vais vous les poster petit à petit. Je verrai vos commentaires petit à petit. Mais euh, les épisodes auront été tournés. Donc, euh, ne m'en veuillez pas de ce côté-là. Mais je vous répondrai évidemment dans vos commentaires si vous avez des questions. Et évidemment, je vous répondrai euh, selon ce que vous avez écrit, etc. Je vous répondrai toujours, vous le savez. Donc, on va continuer. Donc, on avait, on est dans on en, était, bloup, bloup, on en était resté là. Donc, on avait un PNJ qui est arrivé. Donc, on va y cliquer dessus. Et c'est Renmi. Le coucou fait toujours coucou deux fois. Rappelez-vous, on avait laissé dans l'épisode la, dans précédent un message secret sur le tableau. Puisqu'on avait eu la visite de Rockbury, son adresse Rockbury, qui avait essayé de nous arnaquer en voulant nous donner son vin super cher, en hein, nous disant que de toute façon, si on n'achetait pas le vin chez lui, on n'aurait pas de vin du tout. Donc notre oncle, connaissant un petit peu la magouille, nous avait dit de mettre un message secret sur lequel était écrit « Le coucou fera toujours coucou trois fois ». Voilà. Et donc, nous avons Renny qui arrive. Le coucou fait toujours coucou deux fois et la corneille ne croise qu'une seule fois. Bonjour Martine, j'ai reçu un message que vous aviez besoin de mon aide. Tu as un problème avec Rockberry, hein Attends, attends, qui est ce gamin C'est... Ben, on va mettre trois points. Mon neveu, maintenant c'est lui qui gère. Alors, on va choisir. Martine, arrête, tu sais que je suis toujours en cours d'apprendre. Exactement, c'était censé être du sarcasme. On va dire, ah Martine, arrête, tu sais que je suis toujours en cours en, en train d'apprendre. Comme tu veux, passons aux choses sérieuses, nos affaires. D'autres aubergistes se plaignent aussi de Rockberry. On sait, tous, on sait tout de votre problème. Et il se trouve que j'ai une barrique de vin fantastique de Ragossa. Si vous le vendez assez vite, je vous en apporterai d'autres. Ou peut-être même qu'on va commencer à travailler ensemble à plus grande échelle. Alors, soit on lui répond « il nous faut passer à l'action ». Soit on va distribuer de l'alcool juste sous les drogberries, génial, alors, alors, au travail, aucune chance, je ne ferai pas affaire avec un criminel. Bah oui, parce que lui c'est peut-être quelqu'un où qu on va faire la contrebande, vous voyez un petit peu l'affaire Donc ça nous obligerait à utiliser la compétence intimidation, mais on a 55% de réussite et 45% d'échec, donc on ne va pas tenter. On va dire, on va distribuer de l'alcool sous le nez de Rockbury. D'un côté, ce sera notre petite vengeance. Ça va être génial, alors on travaille. On a augmenté notre relation avec l'ennemi. Et il semble s'interroger sur quelque chose. Donc il nous dit, ah, et encore une petite chose. Écoute petit, je t'écoute, je t'écoute. Attention à ce qu'on va répondre. Ce que nous faisons ici n'est pas exactement, disons que certaines personnes n'aimeraient pas ça. Ben oui, on fait de la contrebande. Et puisque tu es censé être le chef de l'opération, je veux m'assurer que tu peux gérer une situation difficile. Par exemple, serais-tu capable de mentir ou de menacer quelqu'un Alors là, on a plusieurs, voyez, on a les, toutes les compétences qui sont dispo, Mais on va regarder le taux d'échec, le taux de... selon ce qu'on va répondre. Alors, quoi, cieux, je n'ai jamais menti de ma vie, Martine me disait toujours d'être honnête. Donc, on a, en utilisant la manipulation, on a 75% de réussite, 25% d'échec. En utilisant l'intimidation 75-25, qui kiffe kif, Bourico avec l'autre La passion 85-15, d'accord En lui disant je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mes compagnons et mes intérêts. Donc là, pour l'instant, on a plus de chances de réussite en utilisant la passion. 75-25, en utilisant l'intimidation. Et la sagesse 75-25. Donc, on va mettre la passion. C'est là où on a le plus de chances. Donc, hop. Rémi est très impressionné. Il semble nous faire confiance et on a augmenté notre notre je dirais euh, comment je pourrais dire ça notre popularité voilà, auprès des hors-la-loi. Comme vous pouvez le voir ici, la jauge est montée. Ça n'a pas diminué la jauge des opprimés. Hein. Euh, ça n'a pas monté les autres jauges non plus. Mais ça a augmenté. On est passé à 30,8% de, de cotes, hein, de, de pub de bien vue auprès des hors-la-loi. Et ce vin. Euh, oui, tenez cette barrique et je vous verrai bientôt mes aubergistes. Donc ils nous donnent du vin, on termine la conversation et on met sur les. Vous voyez, quand on... après on va débloquer une palette, palette bête et méchante, hein quand je vous dis palette, c'est palette. Hein et euh, là le stockage, vous voyez, se met soit sur la route, soit ici, quand vous allez commander si vous n'avez pas posé la palette ce n'est pas une obligation mais ça oblige vos employés à chaque fois à venir ici à prendre les marchandises et à aller les ranger votre palette vous allez pouvoir la mettre où vous voulez sur autour de votre auberge. alors soyez organisé de façon comme je vous ai dit dans l'épisode précédent à ce que vos employés n'aient pas euh, comment dire, énormément de pas à faire parce qu'ils vont se fatiguer se fatiguer, c'est-à-dire prendre de la pause, et puis ils vont prendre de pause, moins ils vont servir les clients vite, et ça va poser problème au risque d'avoir la clientèle mécontente. Donc, on a fini avec Remi, ou Rémi, je ne sais pas comment ça s'appelle, donc on vient ici, ça s'est mis en jaune, ça s'est grisé, donc on peut récupérer Milk golden, et terminer, on ferme, et on peut appuyer sur « Lecture ». Eh bien, ça semble parfait. Si on distribue le vin, on n'aura pas à donner de Golden à Rockbury. Mais nous aurons besoin de plus de mains pour travailler. Tiens, quelques pièces pour les dépenses. On nous donne 100 Golden. Alors, euh, pareil, je vais rester dans le même mode. Soit continuer le tutoriel, soit sauter le tutoriel. Je pense pas... Ça pourrait vous aider que je le saute, mais je préfère utiliser le tutoriel comme ça, vous voyez bien les choses. Même si ça prend un petit peu plus de temps au niveau des vidéos, qu'au qu lieu d'être sur 3, on est sur 4, c'est pas grave. Mais au moins, vous voyez correctement les choses, plutôt que ce soit moi, en sautant le tutoriel, qui fasse de moi-même et qui vous explique pourquoi. Parce que je peux aussi commettre des erreurs et n'ai pas envie de vous induire en erreur, donc on va rester dans le mode tutoriel. Donc j'aurai besoin d'aide. Commençons par engager une aide. Alors, on va lui demander, c'est quoi une aide oui, j'ai vu une fille qui cherchait du travail dans la région. Elle sentait un peu l'herbe à pipe, mais elle semblait habile. Bon, alors, comme on est un petit peu couillon, on va dire c'est quoi l'herbe à pipe C'est le genre d'herbe que les jeunes aiment fumer, et que même si les invités n'aiment pas la fumer, je pense que cette fille est une bonne candidate. Alors là, ça vous donne une info. Il faut savoir que si vous prenez des employés, bon là pour le tuto, c'est différent, mais quand vous allez faire votre partie à vous, évitez les employés qui fument, car les gens qui viennent dans la taverne n'aiment pas la fumée. Donc pensez-y, regardez bien, on va voir, euh, les, les, les, vos employés ont des traits de caractère comme à, à Martine. Et il faut vraiment faire attention à ça parce que ben, non seulement les invités, enfin les gens qui viennent ou les invités si vous, si vous avez des, des, des choses à organiser dans votre auberge qui vous sont données par les quêtes, par les missions. Ben, comme là, on a un mariage organisé, peut-être que, que, que les gens du mariage, ils ne fument pas, ils sont pas des fumeurs, ils n'aiment pas ça. C'est comme dans la vie réelle. Si vous allez, ben, je ne sais pas, dans une salle et puis, bon, maintenant, c'est réglementé, mais il fut une époque où on pouvait fumer n'importe où et on se mélangeait fumeurs et non fumeurs, ben là, c'est pareil. Donc là, il n'y a pas la réglementation qui est passée hein, dans le jeu. Donc, attention à ça. Faites attention aux traits. Donc, ça, ce sera une fumeuse. Mais bon, pour le, pour le tuto, on n'a pas le choix. C'est le genre d'herbe bon, je vous l'ai expliqué, donc elle est habile, on va dire couillonne toujours, habile, efficace, débrouillarde, elle ressemblait juste à une personne qui travaille bien et ne flâne pas, bien, je vais la trouver et l'engager. Génial, entre temps je vais verser le vin dans la barrique, termine la conversation. Voilà, les aides, donc les aides sont vitales pour le bon fonctionnement de, de, de notre auberge, donc ce sont celles qui vont prendre les commandes, servir à boire, servir à manger, nettoyer, s'il n'y a pas de clients, elles vont se charger de faire, ben, pour s'occuper, de faire le ménage, de faire la vaisselle pour laver les bols, les assiettes. Parce que si vous n'avez plus de bols, plus d'assiettes de propres, ben, tout simplement ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas comprendre votre jeu, il va stagner. Mais vous tiens, mais attendez, mais j'ai des plats de prêts, ils ne mangent pas. Et oui, mais vous n'avez plus de bols et d'assiettes. D'où le fait que je vous avais dit de mettre ici, euh, dans l'épisode précédent, ce que vous avez en stock. Donc évidemment, ces aides ont plusieurs niveaux. Donc euh, s'il n'y a pas que de, de personnel en cuisine en ton auberge, les aides peuvent aussi préparer les repas qui sont simples. Quand vous allez passer à des repas plus sophi sophistiqués, ça demande beaucoup plus d'ingrédients et euh, beaucoup plus de choses, que ce soit pour la noblesse, que ce soit pour autres. Les plats les plus simples, évidemment, c'est pour les opprimés, hein, c'est les plus pauvres. Ben, elles pourront faire ces plats-là. Vous n'êtes pas obligé tout de suite d'engager un cuisinier. Ne vous brusquez pas dans le jeu. N'essayez pas d'aller trop vite si vous voulez éviter la banqueroute et la fermeture de votre auberge. La compétence spéciale des aides, c'est la rumeur. Cela permet de collecter des informations sur les quêtes aventuriers et le commerce. Rappelez-vous, je vous avais parlé ici des différents parchemins. Ce sont les rumeurs politiques, commerciales, etc. Ben oui, elles sont là, elles viennent servir les clients. Donc en même temps qu'elles servent, elles jettent une oreille, euh, elles tentent de l'oreille et puis elles écoutent les commérages et elles, elles récoltent des rumeurs. Alors ça peut être selon les clients, des rumeurs politiques, des rumeurs commerciales. Et ça va vous, vous permettre à vous... Euh, d'avoir plus de parchemins pour pouvoir, comme vous avez vu dans la vidéo présentation, mais je vous remettrai à la fin euh, euh, de tous les épisodes, tout ce que je vous ai expliqué, et euh, ça, vous, ça vous permet de les utiliser sur la carte, que ce soit pour des ristournes de prix, que ce soit pour un accompagnement, pour être sûr que votre, vos commandes arrivent à bon port sans se faire attaquer par les voleurs, enfin il y a plein de choses comme ça, donc, c'est important qu'elles écoutent effectivement et qu'elles aient des compétences afin d'écouter correctement les rumeurs qui se passent dans votre taverne les aides ont trois niveaux de progression donc vous avez vos personnages vont level up que ce soit les aides les que ce soit les cuistots que ce soit les manutentionnaires enfin, tous les gens que vous pouvez embaucher vont level up dans leur métier donc au début au niveau des aides c'est-à-dire les, euh, les serveuses, elles sont au début aide, puis après, quand elles vont level up, elles vont passer servante, puis domestique, puis intendante. Donc ça, petit à petit dans votre jeu, elles vont s'améliorer. Et elles vont faire les choses plus vite, elles vont pouvoir s'occuper de plus de choses. Euh, elles vont... Voilà, c'est à vous, vous verrez petit à petit de toute façon dans votre jeu, euh, comment elles vont lever l'up. Et là, vous débloquerez des choses, vous débloquerez des chambres où elles iront peut-être euh, faire le ménage, euh, etc. Et ça, ça c'est à vous de voir dans votre jeu, on le verra de toute façon. Les tâches des aides sont, alors, comme, je vous... comme on a vu pour notre oncle, on, on va pouvoir lui dire ce qu'on veut qu'elle fasse en priorité. Donc, les aides, qu'est-ce qu'elles font Elles font le nettoyage, le service, le service de chambre, les rumeurs et la gestion de l'auberge. Alors, si, comme nous, là, on n'a pas de chambre actuellement, évidemment que celle qu'on va recruter là, on va lui mettre de ne pas s'occuper du service de chambre plutôt qu'elle s'occupe de ce qu'on a actuellement. Mais on va le voir ensemble. La fenêtre gestion des employés affiche une liste de tous les employés, leurs fonctions, leurs activités actuelles et leurs gains. Oui, alors, vous voyez, on va le voir de toute façon quand on va embaucher. Ici, vous avez en bas, là, les compétences de, par exemple, cette euh, Mirjam. Par contre, vous voyez, on, ça, bon, moi, je connais le, le, le, ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'elle est malade. Donc, tous les 4 matins, il va falloir l'envoyer chez le Toubib. Elle va manquer le boulot, ça va nous manquer du personnel. Donc, faites attention quand vous les recrutez. Ici, vous avez donc son nom, ici, son salaire, son niveau. Si elle est heureuse ou pas, ça aussi, faites y attention. Euh, l'activité qu'elle est en train de faire donc ça on va pouvoir aussi le spécifier cliquez sur l'icône plus de la fenêtre gestion des employés pour engager du nouveau personnel et choisir un employé selon ce qu'on a envie ok donc on nous demande on va mettre sur pause ici donc vous avez pour l'instant on a que martin il est plutôt content d'accord donc, au cas où je vous remontre ici au niveau de Martine, si je le sélectionne et que je viens ici, on a ses caractéristiques il est loyal, il est gay et il est variant. Il n'y a pas de trait caché chez notre oncle. Et pour l'instant, il est en train de ranger les choses. Il fait de la manutention ici. Vous pouvez cliquer donc vous pourrez l'améliorer, d'accord. Et on va et on, ici, vous pouvez mettre. Sur quoi vous voulez qu'ils se consacrent Sur la qualité du travail Sur la rapidité on va, mettre, on va monter un petit peu la rapidité. Attention, vous voyez, ça impacte sur vos autres jauges. Si je venais à monter la qualité, vous voyez, ça m'impacte euh, les autres choses. Donc faites attention, réglez bien vos trucs. Mais ce qui nous importe là, la qualité, ça serait plutôt pour les cuistots, vous voyez, pour qu'ils fassent de la nourriture de qualité euh, que vous ayez pas quelqu'un qui vous dise ah, la, la, la nourriture est dégueulasse parce que ça va se passer comme ça. Les termes que j'emploie euh, sont pas péjoratifs, c'est ceux qui sont dans le jeu. Euh, donc euh, vous allez avoir des messages, hein, nourriture dégueulasse, c'est dégueulasse, l'auberge est sale. Enfin bon, vous, de, de toute façon, ne vous attendez pas à avoir toujours des clients contents, c'est pas possible, ça serait trop facile. On travaille en cuisine, ben on va pas lui en mettre à lui, hein, voilà. Il, il s'occupe pas de la cuisine, on aura des cuistots qui vont s'occuper de ça. Donc, euh, on va donc embaucher ici, c'est ici qu'on embauche. On va décocher ce qui ne nous intéresse pas. Donc ici, vous avez les manutentionnaires, c'est ceux qui les ouvriers, ceux qui vont transporter les palettes, avec, sur les, euh, ce qu'il y a sur les palettes, enfin ce que vous avez commandé, qui vont les ranger dans les entrepôts, euh, ben, dans les barils, euh, comment, selon comment vous avez organisé. Vous avez les aides, vous avez les gardes, ben oui, il va falloir des gardes des fois, euh, si vous voyez que vous avez trop de bastons n'hésitez pas euh, à embaucher des gardes, comme ça ils, ils vont euh, choper les mecs qui font les bagarres et les foutent dehors vous avez les cuistots et vous avez aussi les escrocs donc ici c'est d'elle qui nous parlait donc dans le tuto on n'a pas le choix donc ici on va regarder ses critères à cette demoiselle, enfin ses caractéristiques si vous préférez donc elle est fumeuse, sans le savez euh, notre oncle nous l'a dit elle est euh... Elle travaille assez vite, hein, comme il nous l'a dit. Et ici, vous voyez, grâce au petit rouleau, euh, on peut avoir la te... les caractéristiques cachées. Bon, là, on ne va pas l'utiliser parce que vous voyez, elle n'a pas de caractéristiques cachées. Sinon, il y aurait un petit onglet grisé, gris-bleu. Donc là, c'est pas la peine. On a vraiment tous les traits de caractère de euh, Tesni. Puisqu'elle s'appelle ainsi. Donc c'est une bonne. Et elle est. Elle demande 35. Euh... Je ne sais plus euh, le nom. Golden. Voilà, 35 Golden, c'est ça paye. Donc on va l'embaucher. Voilà. On va fermer ici. va mettre lecture, le temps qu'elle arrive, on va être en accéléré. Là voilà, notre Golden. Ok. Avant d'ouvrir l'auberge, ça vaudrait la peine de nettoyer après les rénovations. Dit à l'aide de s'en occuper, mais il n'est pas nécessaire que ce soit un travail particulièrement minutieux. Le plus tôt sera le mieux. On veut enfin ouvrir l'auberge, d'accord, il est temps de nettoyer. Tu peux choisir quelle tâche ou priorité, comme je vous ai montré, plus ou moins élevée pour l'employé. cest à toi de décider si l'employé va se concentrer sur la vitesse, sur la précision ou sur le confort. Donc là, nous, c'est sur la vitesse, hein. on veut qu'elle serve vite, on veut qu'elle nettoie vite, que ça ne freine pas dans l'auberge. Donc, on retrouve ici le tutoriel, comme je vous ai montré et comme je vous ai expliqué. Euh, attention, le statut de l'employé, il y a trois caractéristiques hein, la, la stamina, bon, l'endurance, son humeur et sa loyauté envers l'auberge. Euh, l'endurance montre l'énergie, donc attention à son énergie. Donc ici, vous aurez un petit point bleu pour l'encourager un petit point pouce en bas plutôt pour la réprimander parce qu'elle prend trop de pause ou parce que vous voulez. Voilà. Ici, si vous voulez lui donner son temps de repos. Si vous voyez qu'elle est fatiguée, plutôt que soit elle qui le prenne quand elle veut, c'est vous qui lui donnez, parce que sinon elle va être en repos tout le temps. Vous allez voir, c'est une misère. Et ici, euh, je ne sais pas quoi ça sert, mais on va le voir ensemble. L'humeur est influencée par plusieurs choses La fatigue, la réussite de l'employé et bien d'autres facteurs. C'est comme si, elle, si on vient à oublier, ou à oublier de la payer, mais enfin, normalement, ça se fait automatiquement. Euh, donc, vous voyez ici, par exemple, on aurait eu, euh, sur celle qu'on vient d'engager, de, un petit onglet comme ça, gris bleu, avec un point d'interrogation. On aurait utilisé le rouleau le parchemin pour le débloquer pour savoir quel est l'autre Parce que des fois, on a des surprises. La loyauté montre à quel point un employé est attaché à votre auberge. Donc c'est le deuxième critère. Euh, elle change lentement selon l'humeur de l'employé. Si elle atteint 0, par contre, votre employé peut se barrer. Elle peut quitter votre auberge. Euh, le niveau maximum de l'employé est de 30. Donc il n'ira pas au-dessus de 30. Tous les 10 niveaux, l'employé a besoin d'entraînement pour améliorer son rang. Pour améliorer un employé, on clique sur l'icône « Améliorer » dans la fenêtre des tâches de l'employé. Et puis, on l'améliore, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi la virer ici. En cliquant sur la botte, un coup de pied au cul, elle dort. Et après, l'icône se trouvant au-dessus de la tête d'un employé, euh, montre son activité en cours, comme je vous ai montré. Si elle est en bleu, comme ceci, c'est qu'elle est en train de prendre sa pause. Alors si vous avez mis des chambres pour les employés pour qu'ils puissent dormir puisqu'ils ne quittent pas l'auberge, bah, ils peuvent vous piller. Euh, et ici quand ils sont euh, ou alors des chaises pour se reposer, euh, un endroit où ils peuvent fumer, par exemple si sont fumeurs. Mais voilà, ne mélangez pas tout, la salle commune. Et vous n'êtes pas obligé non plus de faire une salle spécialement pour vos employés. Mais c'est plus sympa après, bien sûr, pas au début, attendez d'avoir de l'argent. Et à droite, vous voyez quand les icônes... Sont euh, ici, ils disent marron, mais moi je dirais plutôt rouge-brun. Euh, rouge, euh, rouge brun. Ben, Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler. Donc là, ici, c'est l'icône comme quoi elle est en train de nettoyer. Et lui, il est en train euh, de s'occuper des mugs euh, du bas. Donc on va mettre sur pause. On va prendre notre employé qui est ici. On va regarder les détails. Donc, on vient de l'embaucher, jusque-là, on est d'accord, et on va lui dire ce qu'elle doit faire. Donc, elle doit faire, on va lui dire de se consacrer sur la rapidité. Voilà, on va peut-être monter un petit peu la qualité. Voilà, on va essayer de faire qu'elle soit à la, à la fois rapide, mais aussi qu'elle fasse les choses correctes. On va lui dire donc de nettoyer, puisqu'on nous a dit que les aides, le service service de chambre, pas la peine, on n'en a pas pour l'instant, donc c'est pas la peine qu'elle s'en occupe on, reviendra sur, on, on reviendrait sur elle plutôt, si on vient à faire des chambres pour les voyageurs ben, à ce moment là, ou des chambres pour eux il ben, faut les nettoyer aussi, à ce moment là on revient sur elle et puis on lui met euh, en moyenne ou en bas le service de chambre, les commérages effectivement, on les met en haut et la gestion de l'auberge en haut, ça nous l'a expliqué je vous l'ai montré, et donc ça paye ici, on peut la virer et ici, on pourra l'améliorer, mais ça c'est tous les 10 niveaux. Donc on peut fermer, on a fait notre truc. Donc on avance en vitesse rapide. Alors notre oncle va écrire un mot sur le carnet. Donc on va lui demander, on va, je vais rester en. Voilà. comme ça. On va lui demander de nettoyer en priorité élevée. Donc vous cliquez sur le sol, nettoyer, élever. Elle va mettre un message, on ne sait pas pourquoi, mais elle y va. Ou Elle va lire le message, je ne sais pas trop. On a besoin d'une installation, bah oui, mais je n'ai pas encore débloqué. Si je regarde ici, je n'ai pas débloqué encore, vous voyez, le, les étagères. Donc, ce sera petit à petit. Donc, pour l'instant, j'ai rien pour ranger les choses. Donc, ça vient de nous dire que notre employé a pas de niveau. Ok donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande On va mettre pause. Il faut prendre soin du vin, assurer qu'une pièce est nettoyée. Donc on va demander à la, à la serveuse de nettoyer. Donc on va cliquer ici, nettoyer, priorité élevée. Et on va demander au tonton de bien vouloir venir hein, ici chercher le vin. Alors ils n'écoutent pas toujours ce qu'on dit, hein. faut pas croire. Fois pour les repr les réprimander. Je vais passer à l'autre but. Hop, elle est plus sympa comme ça. Hop. Tonton, tu veux bien. Euh, on va avancer en accéléré. Je sais pas où est passé notre. Euh... Voilà, vous voyez elle est en train de fumer. On va la réprimander. Parce que ce n'est pas le moment que tu fumes, ma belle. Je te demande de nettoyer. Voilà, elle le fait. Là, vous voyez, elle nettoie. Le vin est dans la barrique. Maintenant, il suffit de l'ajouter au menu. Donc, on va ajouter. On va demander, parce qu'on est couillon, qu'est-ce que c'est que le menu Ouais. Pour que tu sais les invités sachent qu'ils peuvent vraiment commander c'est comme dans les restos quoi, en fait donc la fenêtre du menu auberge affiche à la liste des repas servis dans ton auberge euh, pour commencer à servir une boisson au repas tu dois d'abord le sélectionner dans la liste des recettes connues et l'ajouter au menu oui comme je vous avais expliqué dans la présentation il y a des recettes qu'on ne connaît pas il va falloir les apprendre on ne sait pas tout dès le départ donc pour l'instant on a du vin et c'est tout ce qu'on a donc on va faire plus voilà, donc on nous demande de rajouter le vin à la carte. Sachant que, euh, je ne sais pas si vous avez vu, ça touchait la catégorie. Le vin, ça touchait plus la noblesse. Euh, ici, vous voyez, le vin, il est euh, plus au niveau euh, des bourgeois. Mais bon, nous n'avons que ça pour l'instant. Donc ici, on va confirmer, on le rajoute donc au menu de l'auberge. Et ici, quand on le sélectionne, on a la possibilité de changer le prix. Donc, vous voyez, si je viens à monter, le petit bonhomme, il était jeune, il est content. Là, il n'est pas content et là, il va être vraiment en colère. C'est beaucoup trop cher. Donc, vous pouvez augmenter votre prix. Au début, faites en sorte qu'il soit souriant et bien jaune, euh, comme ceci. Donc, 40, ça lui va. 41, vous voyez, il, passe, bon, il est content, mais sans plus. Donc, 40, ça lui va. Donc, on ferme. C'est fait. Voilà. On l'a bien mis. À notre menu ok et on a bien mis un prix on va mettre lecture voilà on va faire en, en vitesse hop on va demander de nettoyer et on a ouvert donc le jeu a ouvert c'est pour ça qu'il nous a dit mais le vent menu on va ouvrir donc c'est pas vous qui avez ouvert mais vous pouvez fermer quand vous voulez la l'auberge la, la, si vous avez beaucoup de clients et que vous voyez que vous êtes un peu dépassé parce que vous n'avez vous pas encore le jeu bien dans main, hein, n'hésitez pas à fermer votre auberge en cliquant ici. Les clients vont partir et vous allez pouvoir mettre tranquillement votre jeu en pause. Essayez de vous dire attendez, qu'est-ce qui me manque en stock, etc. Si vous fermez votre, votre auberge, ça ne va pas vous euh, bloquer. Ça va pas, vous n'allez pas prendre un malus, vous n'allez pas rien perdre. Simplement, ça va vous permettre de vous poser un petit peu et de dire « Attends, là, faut il faut qu'il nettoie, j'ai 3 tonnes de vaisselle à faire, euh, s'ils servent aussi en même temps. » Alors que si vous, met, vous fermez votre auberge, ça laisse aux employés le temps de nettoyer, ça laisse aux employés le temps de faire la vaisselle, pour rouvrir votre auberge en étant positif un petit peu partout et prêt à bosser. Quoi. Donc là, c'est vous qui verrez. Il y en a qui la ferment, il y en a qui la laissent tout le temps ouvert. Là, c'est vous qui verrez comment vous voulez gérer votre jeu. Alors, il est temps de commencer à gagner de l'argent. Essayons de vendre tout le vin de Rennemi, ce sera 12 coupes. Allons-y Termine la conversation et là, donc, on, va demander, on lui a dit de nettoyer, mais elle n'en faut pas une. Alors, il faut qu'on vende au moins 12 coupes de vin. Alors ici, on a une récompense. Ici, on devait préparer l'auberge, donc ne pas oublier de prendre ces récompenses. Parce que ça montre la réputation, mais ça vous donne aussi des soins. Donc n'oubliez pas de les prendre. Si par exemple vous oubliez le premier coup, vous pouvez les récupérer d'un seul coup, les quatre. Hein, vous ne les perdez pas. Ça peut attendre. Mais bon. On a quand même des choses à commander, des choses à gérer. Donc il vaut mieux prendre les sous petit à petit. Donc là, il nous reste un objectif de vendre au moins 12 mugs de vin. Allez, c'est parti. On est en vitesse accélérée, comme vous le voyez. Bon, je ne vois pas énormément de différence. Regardez si je mets euh, un petit ralentissement. Il fait chaud aussi, il hein, fait 30. Ans. Voilà, donc on a ici, alors voilà, ici on a la catégorie des voyageurs. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire Vous allez avoir de temps en temps au-dessus de leur tête une clé qui s'affiche. C'est tout simplement parce que ce sont des voyageurs, ils ont besoin d'un endroit pour dormir. Au début, ce n'est pas le plus urgent dans votre partie. Ne gaspillez pas tout votre sou, pourquoi Parce que selon le mode où vous allez jouer, il y a un mode qui va vous demander dès le départ de faire un crédit. Ce crédit vous aura un temps limite pour le rembourser, vous pouvez si vous trouvez que vous c'est possible mettre deux lits par exemple faire une chambre, deux lits, bien spécifié que c'est une chambre d'hôte et non pas une chambre pour le personnel sinon votre personnel va aller dormir et comme ça vous les satisferez aussi, vous montrez votre réputation, ça attirera un peu plus de gens et nous c'est pas notre but, là il faut qu'on boive, enfin il faut qu'on boive, il faut qu'il boive alors euh, voilà vous voyez là c'est des commérages. on va lui demander de nettoyer aussi on a gagné euh, des rumeurs politiques. On va avancer rapide. Alors tout se passe bien. Voilà, on peut zoomer. Euh... Alors des fois ils se tamponnent le bidon parce qu'ils ont bien mangé, soit ils ont bien bu. Ah, on a un fumeur ici. Elle, on la voit prendre la commande. Moi, je le trouve assez bien foutu. Au niveau graphique, c'est très très médiéval. Donc, je trouve ça assez sympa. Alors, ici, dans mon stockage, je voudrais voir. Voilà, je voudrais afficher les mugs, comme je vous ai dit en bas. Hop. Le vin, comme ça, je sais combien il m'en reste. Et l'eau. Ok. Et ça ne compte pas les, les, les chandelles parce que je les ai dehors. Mais j'ai pas encore le, le truc pour. Euh, les étagères de débloquer. Donc là, elle est en train. Alors vous voyez les petits trucs, le service, il y a quelqu'un, le client, euh, bon, euh, dépêchez-vous. Ben voilà, vous avez tout un tas de, de, de, de petites choses comme ça. Et vous allez voir, des fois, c'est assez marrant, les dialogues qu'ils ont. Euh, en ce moment, la pile de vaisselle est sale. Et, et la, la pile de vaisselle sale est plus grande que la pile d'or qu'on est censé gagner. On a besoin d'un évier. Bon, on va faire le couillon. Un évier. Tu voudrais probablement jeter la vaisselle sale et en acheter une nouvelle, mais nous ne pouvons pas encore nous le permettre. Procure-toi un évier et on fera la vaisselle. De la vaisselle sale Pour servir les plats et les boissons, il faut de la vaisselle. C'est la vie d'un aubergiste, donc je vais nous chercher un évier, pas de problème. L'évier est très basique, basique et très rustique, c'est l'époque médiévale, donc voilà. Et pour évidemment faire la vaisselle quand vous, quand vous êtes dans le tuto, vous avez directement le puits. Mais par contre, quand vous serez dans les autres modes, vous n'aurez pas le puits. N'oubliez pas de vous mettre le puits. Sinon, ils ne pourront pas mettre dans le tonneau de l'eau qui va vous permettre de faire la vaisselle. Donc, vous, si vous avez un problème à ce niveau-là, c'est que vous n'avez pas le puits. Donc, faites attention. Alors, on va mettre sur pause. Le temps d'aller chercher donc, notre vaisselle qui est ici. Je vais changer mon mode de vue pour le placer. Donc, on a mis notre tonneau d'eau ici la logique est que euh, voilà on met la, la bicelle à côté donc toujours avec des touches directionnelles pour placer et après si on veut un peu plus de précision ben, avec CTRL euh, voilà on est beaucoup plus libre pour, euh, pour poser les objets donc on s'en fout ça on va le bouger puisque ça va à côté donc CTRL et avec notre souris on déplace on met le tonneau d'eau à côté voilà, et on n'a toujours pas débloqué, euh, non, les étagères, toujours pas. Donc nos bougies, elles sont dehors. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on remet sur lecture. Donc on a validé. Ici. Voilà. Alors, vous allez me dire c'est quoi ce truc rouge Il suffit de cliquer dessus, vous appuyez sur, sur la loupe. Il m'a laissé le faire, non, je vous le montrerai après. J'ai eu un message de Renmi, il aimerait développer notre coopération et commencer à distribuer du vin dans toute Lioréval orientale. Non seulement nous aurions un approvisionnement régulier en vin, mais nous gagnerons aussi de l'argent sur la distribution. Tout ce qu'on a à faire, c'est construire une cachette au premier étage pour que Robbery ne, ne, le, ne le retrouve pas, ne le voit pas. On obtient 400 golden. Euh, alors, on va dire qu'on a toujours besoin d'aide. Je suis trop vieux pour porter tous ces tonneaux seuls. Il faut qu'on engage un fermier. J'en ai vu beaucoup dans le coin. Alors, un fermier, ce n'est pas la bonne tra traduction, c'est plutôt un ouvrier, un manutentionnaire qui va l'aider à transporter les choses. Et on va demander un fermier. Tu sais, quelqu'un qui va travailler dur, grand type, musclé, il transportera les marchandises commandées, enlèvera les gravats, les pierres, réparera les meubles et travaillera les jardins. Parce que comme vous l'avez vu dans le trailer, dans la présentation du jeu que je vous ai faite, la toute première vidéo, on va pouvoir aussi avoir des animaux, des poules. On va pouvoir aussi avoir des jardins. On va pouvoir avoir tout un tas de choses qui vont nous permettre de moins acheter chez les autres. Mais de tout fabriquer nous-mêmes. Et qu'est-ce que c'est de mieux que tout fabriquer nous-mêmes Nous-mêmes, c'est de l'économie. Et ceux qui vont s'occuper de ça, ce sont les manutentionnaires, les premiers euh, qu'on a. Donc, on va engager un fermier. Alors, ce que je voulais vous montrer d'abord, c'est ici. Donc, quand il va vous manquer quelque chose, là... Ici, vous aurez ce truc rouge qui va apparaître. Ça peut être sur les lanternes, ça peut être sur tout. Donc, vérifiez. Vous cliquez ici. <rire> voilà, ça demande de l'eau. Donc, vous inquiétez pas, il y a le baril d'eau. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, ici, on va mettre sur pause. Hop. On nous demande d'engager un manutentionnaire. Donc, c'est cela. Donc, on peut décocher ici, ici, ici, ici. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Dans le tuto, <rire> excusez-moi, vous n'aurez pas le choix. C'est un valet. Donc on a, il est ivrogne, super, donc il va nous piquer du vin, il va être bourré, mais par contre euh, c'est un bourreau de boulot, ok, et il prend 40 golden de l'heure, ok, enfin de l'heure, il prend 40 golden de salaire, on va l'embaucher, voilà, alors ils sont pas très très heureux euh, nos, nos petits bonhommes, hein. vous voyez ils ont pas la tronche euh, des bons jours, ils sont un petit peu neutres, mais bon, voilà, La lecture, le temps que notre monsieur arrive. Alors, on avait vu la catégorie des aides, des servantes, et comment, euh, quel titre elles prennent au fur et à mesure où elles level up. Les travailleurs manuels sont les plus basiques de l'auberge. Ils s'occupent du travail manuel simple, des tâches plus compliquées comme la réparation de meubles, etc. Mais encore faut-il avoir les choses pour réparer les meubles. Ils enlèvent les pierres, les plantes, ils portent les ressources vers les entrepôts, c'est-à-dire vers vos étagères, vers vos euh, tonneaux, voilà, je vais chercher mes mots, vers vos tonneaux, enfin, ils vont ranger les choses selon où vous avez dit de les mettre. Vous avez vu au début, euh, j'ai mis que là on met le vin dans tel tonneau, là on met le cidre dans celui-là, dans l'autre on met la bière. Mais ça va être pareil sur les étagères. Si vous voulez euh, faire un coin vaisselle, vous allez mettre une étagère où vous ne mettrez que tout ce qui est vaisselle, salle par exemple. C'est vous qui vous organiserez comme vous le voulez. Euh, et après, vous, voilà, vous rangerez vos étagères et eux, ils iront porter euh, ce que vous aurez commandé selon vos besoins aux entrepôts que vous avez dédiés à ça comme vous pouvez voir ici ils peuvent couper du bois parce qu'il va falloir du bois de chauffe pour la nourriture et ici donc pour ça il faudra quand même avoir certains objets comme la souche vous savez comme autrefois comme dans la petite maison de la prairie vous savez la, la souche de bois pour couper avec la hache il va falloir ça pour qu'ils coupent du bois et il va falloir ben, la, le, comment le, le stockage de bois et ils iront ensuite il faudra aussi mettre à côté des fours, etc. Mais on le verra. Il euh, faudra mettre à côté aussi un petit rangement, un petit stockage spécialisé dans le bois pour pouvoir ben, qu'ils aillent le remplir et que nos fourneaux marchent. Les niveaux de progression des travailleurs manuels sont au départ besogneux, après ouvrier et contremaître. Les employés ayant un niveau de progression plus élevé sont plus efficaces, mais ils coûtent plus cher. Sauf que si, dès le départ, vous prenez un contremaître qui est un niveau plus élevé, ben, il va vous coûter très cher. Les tâches des travailleurs manuels sont le transport, donc ils s'occupent du transport, de la menuiserie, de l'agriculture, du nettoyage, du travail en cuisine et du travail manuel. A vous de voir où vous voulez mettre leurs priorités. Ben, si vous en avez trois, vous pouvez mettre un qui s'occupe juste du transport, l'autre juste de la menuiserie. Là, c'est vous qui verrez comment vous voulez gérer votre taverne. Alors, revoilà notre Rockberry, cette Altesse royale que nous n'aimons pas. Je viens de voir un forgeron sous comme, un, comme une grive. Il venait du côté de l'auberge. Toi, vous pris l'alcool avant. Alors, ici, si on fait euh, la passion, si on essaie de le charmer, on a 90-10. Si par contre, on le manipule, on a 75-25. Euh, si, si on utilise la sagesse, 75-25. Et pareil en bas. Donc, on va utiliser, écoutez, pourquoi pas essayer de le charmer. On a plus de chances de succès. On va lui dire, il était déjà ivre quand il est venu ici, je le jure sur mon honneur. Hop. Alors, est-il arrivé ivre Oh, alors je suis désolée. On a augmenté notre, euh, notre réputation, notre relation avec Rockbury qu'on avait baissé. Vous savez, il nous avait mis une amende dans l'épisode précédent. Autre chose Quoi euh, euh, Oui euh, je vous préviens, aubergiste, je vais désormais effectuer des inspections de routine de votre établissement à la recherche d'alcool illégal. Et maintenant, au revoir. On termine notre conversation. Enfin, un jeune homme ambitieux pris pour un travail ambitieux pour les jeunes. Dites-lui de débloquer d'abord l'entrée du grenier. Donc, on va demander. Le travailleur manuel est le seul à pouvoir se débarrasser de certains objets, gravats, bûches, pierres. Ok. Donc, en gros, je mets sur pause. Votre ouvrier que vous venez d'embaucher, le manutentionnaire, on le retrouve ici euh, dans les employés, il me semble. Voilà, donc c'est euh, ici Elias, donc pareil la loupe, on regarde, on va lui mettre les priorités. Alors la manutention bien entendu, on va lui mettre la menuiserie, l'agriculture pour l'instant on n'en a pas, donc on va lui mettre, on ne s'en occupe pas, le nettoyage on va mettre en moyen, le travail en cuisine en moyen, et le travail physique on va le mettre à fond donc on va lui dire de se consacrer sur la rapidité lui aussi donc pas de problème hop hop donc en fait quand vous, vous allez commencer là dans le mode tuto on n'a pas le problème mais on l'a au niveau euh, comme il a dit du grenier quand vous allez commencer votre partie et on le verra euh, de toute façon euh, très prochainement vous allez avoir tout autour ici euh, de votre euh, de, quand, de votre partie, vous n'aurez rien, vous n'aurez pas de tavernes, ce sera à vous de tout faire, euh, là ce n'est pas le cas, mais vous aurez vous voyez des rochers, des bouts de bois, machin ne les jetez pas, vous lui demandez tout simplement comme c'est fait là, on va lui demander de le supprimer, et ça va nous faire des ressources, c'est comme le bois, au début vous n'en aurez pas dans votre partie, et petit à petit en ramassant le bois, ben, ça va vous faire du bois de chauffe, et c'est du bois à ne pas négliger, par contre, comme on peut le voir, vous voyez, sur les tables, ici, si je mets la vue comme ça, il y a plein d'assiettes sales, euh, donc il ne va pas falloir traîner. Donc ici, on lui demande de nettoyer les gobelets dégueux. Je vais changer la vue. Alors, pour l'instant, nos voyageurs ne demandent pas grand-chose. Hein. Hop, tu nettoies. Et tu nettoies, ok alors ne leur donnez pas 50 ordres à la fois Your sinon ça va ouvrir. ramer ah voyez là je lui ai donné l'ordre hop il va le faire tout de suite il a le petit marteau donc il va faire il va aller déblayer alors on a pris un point de réputation il est en train de nettoyer euh, enfin les dégâts les, les, les gravats qui sont là donc, nettoyer parce qu'on dit que c'est ça le Donc j'aimerais bien que pétrolette elle, elle nettoie un petit peu et on va demander de faire la vaisselle oh ben non on a des mugs quand même euh, Ouais, relatifs. on en a 25 d'avance on a 10 Alors, ce qu'on peut faire, mettre sur pause, ce qu'on peut faire, c'est nous disent qu'il y a des gens qui disent que c'est trop noir. Donc peut-être ici au niveau de l'employé, parce qu'eux aussi, faut qu il faut qu'ils soient bien. Sinon, vous savez, ils se barrent. Hein. Donc on va peut-être mettre, euh, je ne sais pas, ici si on peut, voilà. Peut-être qu'elle y verra mieux comme ça, elle râlera moins. Et on va en mettre un euh, bah, ici. Je pense que, ouais ici ça s'éclairait. peut-être ici est ce qu'on peut non parce que j'ai la poutre euh, qui me gêne ça ne veut pas ici peut-être euh, là pour les clients qui disent que c'est un petit peu trop sombre voilà bah, là vous y voyez pour manger quand même vous ne confondez pas vos gamelles avec euh... non hein je pense pas Ok, donc on remet en lecture. C'est mieux. Et pour que notre entrepôt ait du sens, nous devons y mettre au moins deux barriques et une étagère. Ok. Donc, les objets de ce type peuvent stocker des ressources. On va le voir. Donc, on se met sur pause. Hop. On nous a demandé de construire. Rappelez-vous, on nous a dit il va falloir euh, faire un entrepôt secret, D'accord Donc, euh, tout simplement, là, vous voyez l'étage. Dans votre partie, vous n'aurez pas l'étage. Il va falloir le faire. Donc, attention à ça. Donc, on va aller dans le mode construction. Vous voyez ici que j'ai les carrés. Et comme je vous avais montré, ici, donc, on veut, ici, une salle secrète. Donc, construire. On va construire une salle secrète. Ici, on va la mettre... Euh, Je pense que là ça va. On va lui mettre une porte. Alors évidemment, c'est une salle secrète. Hein. Donc on va... il y a des portes un petit peu, je dirais, qui peut cacher euh, le fait essayer de faire allusion au fait que il n'y a rien là derrière. C'est comme. Mur. Vous ne vous affolez pas, c'est comme mur. Ne passez pas là. Voilà. Ça a pris. Oui, ça a pris ma porte. Et donc, on nous dit de mettre deux barils et une étagère. On vérifie quand même. Passé de l'alcool à contrebande, on, on a débloqué, il a nettoyé l'entrée du grenier. Rockberry, il s'est barré. On a fait ce qu'il fallait. Et il faut qu'on mette une étagère et deux barriques. Ok, ben on va le mettre là-haut. On va le laisser. On va le prendre puisqu'on a la possibilité de le faire. Donc on va mettre une étagère par exemple ici en bas plutôt l'étagère puisque eux c'est du vin qui demande. Donc on va mettre deux barriques ici dans l'endroit secret. Je vais descendre pour mettre en bas, si ça passe, attention aussi, il faut, faut vraiment que ça passe, euh, hop. une étagère, voilà. Alors, on va, comme d'habitude, dire ce qu'on veut sur cette étagère. Donc, tout ce qui est vin, etc., pas sur l'étagère. Là, au niveau du tuto, ce qui nous intéresse, ce serait plutôt, vu que c'est là qu'elle fait la vaisselle, bah, qu'ils nous mettent les mugs sales ici. Les choux, tout ça, on s'en fout. On va dire qu'ils mettent les bougies là, comme ça, elles ne resteront pas dehors. Hop, le savon, on pourrait le laisser, mais bon, on n'en a pas. Mais bon, c'est pas grave, on va le laisser. Le savon, tout ce qui est vaisselle sale, comme ça, elle n'a pas beaucoup de pas à faire pour faire la vaisselle. Hop, ça, tout ça, non, non. Là, euh, les plats sales, on veut, hop, hop, hop. Les tasses propres et tout, vous allez voir où je vais les mettre. Moi, je ne veux qu y ait que la vaisselle sale et les bougies ici. Alors, je vais tout supprimer, ce sera plus simple. Et, et voilà, je veux la vaisselle sale sur cette étagère. Euh, je veux... Je remonte. Prenez votre temps, surtout quand vous jouez, de bien mettre vos objets sur vos étagères. D'organiser votre, votre, votre jeu afin de l'optimiser au mieux. Alors, je ne veux pas que les assiettes propres et les plats sales soient... Euh, les, les plats sales et les assiettes sales. Je veux que tout que là. Mais par contre, je ne veux pas que les plats propres et tout... Alors, on va mettre les bougies ici, aussi, sur cet étagère. Comme ça, ils vont pouvoir les ranger. Et les tasses sales. Voilà. Ici, par contre, au comptoir, pareil. Donc, on va mettre que les plats propres et on va mettre que les tasses propres. Puisqu'on a on a mis que cette étagère prenait la vaisselle sale puisqu'elle fait la vaisselle ici. Ok. Et ensuite à l'étage, donc, on va mettre le vin. Mais il faut que ce soit construit. Donc, on va laisser faire. Génial, nous sommes prêts. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller chercher du vin. Tu trouveras le camp de Renmi sur une carte à l'orée de la vieille forêt près de la frontière avec la sombrie. Et voici le reste de l'argent de l'avance du mariage. Et oui, n'oubliez pas, on a un mariage organisé, ça avance, ça avance. Regardez, on a monté, on a 13 personnes maintenant qui sont dans l'auberge. On a monté ici les parchemins. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on est passé au niveau 2, au niveau réputation renommée de l'auberge. Donc, le camp, on demande, dans certains endroits sur la carte, tu peux commander des matières premières. Il s'agit généralement de villes. De marché de port et parfois des camps de bandits comme dans ce cas-ci ben oui rappelez vous on fait un petit peu de contrebande là alors je vais trouver le camp et commander du vin donc vous avez la map je vous l'avais montré euh, dans la présentation donc hop on passe donc pour faire du commerce ces petits onglets là on va mettre sur poste et on va regarder notre map hop donc dans le tuto on vous on vous met aussi de vous cliquez par contre dans vos parties une fois le tuto fait vous n'aurez pas ça, donc ne vous trompez pas. Regardez bien, comparez bien les prix. Donc là, on n'a pas le choix, il faut qu'on commande du vin. Alors, on regarde ici, on cherche donc le vin. Euh, voilà, ici. Alors, il est à 73, vous voyez le prix moyen du vin sur la map, c'est quand même euh, 80. Donc, il le vendent moins cher. Donc, on va en prendre un, 2, 3, 4. Comme je vous ai dit attention vous pouvez mettre jusqu'à 10 objets d'accord et euh, le transport vous coûte 100 à chaque fois donc essayez de remplir les choses euh, c'est à dire qu'ils partent avec 10 sur 10 comme ça ça vous fait économiser alors qu'est ce qu'on pourrait avoir besoin de plus des bougies je pense qu'on en a assez euh, du bois de chauffage on n'en a pas besoin on pourrait peut-être se commander euh, un vin de plus on va dire voilà j'en suis à 5 oh, on va mettre plus de 20 j'aurais peut-être besoin de mettre d'autres tonneaux hop Alors, on va mettre des tasses voilà on est à 7 des tasses, des, des assiettes non plutôt des tasses pour l'instant on n'a pas de cuisine et euh, c'est tout ce qu'il y a pour l'instant qui m'intéresserait Bah ouais, donc on va, Alors je, je vous ai dit 8, on va faire 9 sur 10, je vais mettre d'état supplémentaires. et un 20 de plus. Histoire de ne pas partir, euh, voilà, euh, avec le chariot qui est à moitié rempli, parce que vous voyez ça, ça fait 787 plus 100 de transport. Donc on va s'appliquer une petite remise, on peut, on a 10 points, donc on va appliquer la remise, ça nous fait 780, 799. Ok, c'est parti, on a fait notre commande. Go. J'allais oublier, on pourrait mettre une palette devant l'auberge, c'est ce que je vous parlais, pour tous les biens qu'on apporte. Tu peux demander au fermier de le faire euh, de faire de la place dehors. Ok. D'accord. Alors, définir l'endroit où les produits achetés sur la carte apparaîtront. Rappelez-vous, dans les épisodes précédents, ils apparaissaient sur la route. D'accord? Donc là la palette que vous voyez ici à l'écran, quand je vous disais palette, c'est palette. Hein, au lieu de poser les objets sur la route, ça va vous la poser sur la palette. Donc, essayez d'optimiser de façon à ce que euh, ben, vos PNJ, quand vous aurez fait un stockage par exemple, ben, aille le mettre, mettez votre palette au plus près, qu'il se fatigue moins vite. Ok, donc pause. Alors, une palette. Est-ce qu'ils m'ont débloqué ça C'est en extérieur, oui. Alors, euh, on va descendre d'un étage. Je ne sais pas si j'ai mis le vin en haut. Voilà, donc pareil, on peut pivoter parce qu'on a un petit bonhomme. Si je passe en vue comme ça, vous voyez, vous avez un petit bonhomme vert. Euh, donc on va le tourner, je pense. De l'autre côté. Est-ce que je peux avec contrôle Ouais, voilà. Contrôle, c'est bon. Bah, voilà. Contrôle, vous êtes plus, euh, voyez, libre sur la grille. Hein. Voilà, comme ça. Par contre, je ne sais pas si en haut, euh, j'ai mis... Euh, je vais vérifier tout de suite si j'ai mis... Que je... Ah, mais il n'a toujours pas construit. D'accord. On va le laisser faire. Vous voyez, là, il est en train de... Je vais passer à l'autre vue. Hop, celle là. Il est en train de... Voilà, vous voyez, de ranger. Alors ici, on va mettre paramètres de stockage... On veut que le vin. Voilà, le vin est arrivé. Hop, hop, on va tout décocher. Tout, sauf le vin. Hop, et pareil pour l'autre. On décoche tout, sauf le vin. Comme ça, il sait où il doit ranger les affaires. Le premier lot de vin vendu. Je te sens comment dans ce nouveau rôle C'est vachement difficile de contrôler ce chaos. Je ne savais pas que le travail d'auberge était si dur. Fantastique, je reste assis et je vous regarde faire tout, faire tout le travail. Non, on va répondre la première. Au début, tu le penses peut-être mon garçon, mais n'aie pas peur dans un jour ou deux, si je t'entraîne un peu, ce sera différent. Le plus tôt sera le mieux. De toute façon, on ne fait que commencer. Tu t'en souviens Renmi veut nous faire entrer dans le grand marché, comme il a dit. On termine la conversation. Voilà. On va attendre que... On va récupérer, évidemment, notre récompense ici. Vendre le vin de Renmi, on l'a fait. Et là... Il faut commander du vin, on l'a fait, il vient d'arriver. Donc, on va dire de ranger tout ça vite, vite, vite. Il est en train de le faire. On va demander de nettoyer. Une fois que tout ça sera rangé, on restera là sur, cette, sur, cette, sur ce deuxième, deuxième épisode, il me semble. Et on verra la suite des événements, on verra le mariage, on verra tout ça. Et vous comprendrez pourquoi je vous ai dit qu'il est important de commencer par le tuto. Donc nous avons réussi à stocker le premier lot de vin, Renmi sera chez nous dans deux jours, vers cette heure, vers cette heure là, nous devons vendre autant de vin que possible d'ici là, autant que possible, la volière veut faire passer du vin en contrebande à travers la frontière et ils veulent faire passer beaucoup de vin, c'est à toi de décider si tu veux le vendre ou l'entreposer, le plus important c'est qu'il ne soit pas en stock dehors devant l'auberge, Ben oui rappelez-vous l'altesse là, elle veut nous faire des histoires, elle veut nous cho choper en train de faire de la contrebande, donc faut le planquer, d'où la salle secrète à l'étage. Il est temps de se procurer du vin. Mais on en a déjà fait, hein, se procurer du vin. Alors ici, passer l'alcool en contrebande, on récupère notre récompense. Et on va attendre simplement que ça se passe. On va le laisser ranger tout ça. Je suis en vitesse accélérée, hein, c'est pour vous dire. Donc euh, là... Alors, autre petite question que vous pouvez vous poser, je vais mettre sur pause, c'est ici. Donc, vous allez me dire, attends, mais tu as un truc rouge sur ton panneau. Alors, ce panneau, en fait, euh, c'est là où vont s'afficher les différents messages, missions, quêtes que vous allez avoir selon le mode de jeu que vous avez choisi. Ici, si vous cliquez, ça vous dit qu'il n'y a pas de travailleur euh, qui peut, euh, dans votre auberge, remplir les conditions des quêtes qui sont ici euh, sur le panneau d'affichage. D'accord Pourquoi Parce que c'est une quête qui est demandée par un randonneur. Et pour faire cette quête, voilà, il faudrait un randonneur. Or, on n'en a pas. Voilà. Donc, pour l'instant, on peut rien faire. Il faut juste attendre. Quand vous serez dans votre mode de jeu, vous aurez plus de gens. Donc, vous pourrez automatiquement faire des quêtes et des missions. Si vous avez des randonneurs, ben vous pourrez l'envoyer faire une mission sur une quête. Donc, ne vous inquiétez pas. Surveillez juste à quoi ça correspond pour ça, que ce soit des bougies ou autre. Si la bougie là, y a plus, il va y avoir un rond rouge. Vous cliquez dessus. Vous regardez ce qui manque. Ça vous dira qu'elle n'a plus assez de graisse. Parce que bougie, les bougies se font avec de la graisse. Pareil pour vos cuisines, etc. C'est comme ça que ça marche. Donc on continue en accéléré. Je vais le laisser ranger et on en restera là. Alors, un de nos ouvriers est monté en level. Je ne peux pas aller plus vite. Hein. Ils font bien leur boulot. Il n'y a pas de problème de ce côté là. Donc On va baisser l'étage parce que pour l'instant on s'en fout un peu. Donc vous voyez ils nous ont bien rangé là. Les bougies qu'on avait dehors, c'est bien sur l'étagère, hein, comme on avait dit. Voilà, elles sert, hein. Je vais essayer de, de laisser en vitesse normale. J'attends que quelqu'un me serve. C'est l'heure de boire. Vous allez voir, des fois, ils vont être complètement pétés. Ça va se dandiner, ils vont se manger les murs. C'est assez marrant. Donc là, en vitesse normale, vous voyez un petit peu mieux peut-être les détails du jeu qu'en rapide. Voilà. Donc vous voyez, elle fait la... Ah, nous avons... Ah, revoilà Rockberry Revoilà notre Rockberry. Je te manquais aubergiste Parce que manquais-tu aubergiste, ça ne veut rien dire. Je suis sûr que tu savais que je reviendrais. Donc on va mettre celui avec le pouce en l'air. Quelle joie de vous revoir, cher prince On est un petit peu faux hypocrite sur ce coup-là. Mais bon, il faut lui serrer les pompins. Hein. Du vin illégal a été trouvé dans le quartier et à proximité de votre auberge. C'est un peu suspect. Ne le trouves-tu pas Alors, pareil, toujours pareil. 35, 65, l'intimidation. 55, 45, euh, la passion. 35, 45, la manipulation. Et 35, 65, la sagesse. Eh ben, on va prendre la passion. Hop Ah Qu'est-ce que tu... Euh, Qu'est-ce que tu t'as atteindre exactement avec ces mots, idiots Veux-tu mettre le prince en colère Le prince qui est justement venu rendre visite avec ses hommes qui se feront un plaisir de fouiller votre auberge. Et avec soin. Mais si tu n'as rien à cacher, ça ne devrait pas être un problème, n'est-ce pas Donc il ressent une déception par rapport à nous, par rapport à la réponse qu'on a donnée. Et euh, on, on l'irrite un petit peu à ce charnoble. Mais bon, on s'en fout un petit peu, honnêtement. Une lecture. This place is so et regardez, regardez, regardez, je mets sur pause Regardez la contrebande Regardez la contrebande qui arrive Vous vous rappelez on a, on a accepté de faire la contrebande De passer du vin en douce Donc je vais mettre l'étage Hop. Et vous allez voir Alors ceux ils vont prendre là, ceux ils vont prendre en haut, je ne sais pas trop On va voir Lui il a bugué là Hop ils prennent le vin sous le nez de de rockberry juste à temps ils nous ont pris notre vin on va passer en accéléré et on va s'arrêter sur cette quête où on a pu voir les contrebandiers, les voleurs euh, venir chercher euh, leurs trucs. ils sont tous partis yep, ça a l'air nettoyé alors Elle n'a pas nettoyé. Hein. Je voulais mettre tous les workers en ligne pour tout le monde. Alors, on est comment là On est plutôt pas mal. Hein. On va peut-être commander un petit peu. On, on a plus que 30, 20. Oh non, revoilà notre saleté d'altesse. Bonjour au j'ai une mauvaise journée, finissons-en vite. On n'y peut rien, c'était une mauvaise journée. Quelle joie de vous revoir, cher prince. J'ai entendu dire que quelqu'un dans cette région vend ou fait passer de l'alcool en contrebande. Alors, sagesse, 35-65, 35,65, 55 le succès en haut, et 60. On va la madouer avec euh, la passion. Le cher prince insinue-t-il quelque chose Je n'en freinerai jamais la loi et surtout la vôtre. Pas bien de mentir <rire> Ha oh, ha Tu es vite devenu mon aubergiste préféré dans le quartier. Et la bénédiction du prince donne beaucoup. Bonne journée aubergiste. Donc on l'a impressionné. Et il regarde vers le ciel. Donc, ça va, pour l'instant, il ne nous crée pas de problème. Alors, on va peut-être recommander un petit peu de vin. Mais c'est pas une obligation. Mais moi, je verrai bien à ce qu'on commande du vin. Alors, hop, 71, ah, yeah. il n'est pas très cher. Hein. On va en prendre 10, hop, ok, ça va nous attivrer. Par contre, je pense qu'il va falloir qu'on rajoute des euh, des tonneaux. Donc, on peut les mettre là, par exemple, je suis à l'étage, ouais. voilà. Faites attention hein, quand vous êtes à l'étage. Hop voilà. Ok, on va bien sûr dire que là on veut qu'il y ait que du vin. Voilà pour un. On enlève tout et on met que le vin. On enlève tout et on met que le vin. Bien sûr, après, dans vos parties, vous aurez beaucoup plus de choix, hein, pas que le vin. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, on va attendre notre livraison et on en restera franchement là. Elle, elle prend sa pause. Parce qu'elle est vraiment fatiguée pour prendre une pause. Hein, D'autant plus qu'il y a des choses à faire, à nettoyer. On bah, va à la fumée, on va la réprimander. Elle a besoin de pause, certes, mais bon. Salut, ça. Finir la pause, voilà. Sans la réprimander, on lui dit de finir la pause. Vous voyez, il prend tout. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va en rester là. Euh, et dans le prochain épisode, donc on verra. Tout sera rangé. Tout le vin sera rangé. Euh, et puis. Euh, on verra la suite des aventures. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Euh, je tourne les épisodes les uns après les autres. Hein, donc je verrai tous vos retours petit à petit. Euh, mais en tout cas, moi, je suis complètement gaga de ce jeu. Euh, franchement, je vous le dis, hein, j'y passe des heures. C'est vraiment un plaisir. Et euh, donc, écoutez, bah, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas, un petit pouce en l'air, un, un commentaire, vous me dites ce que vous en pensez, si vous aimez. Alors ce n'est pas que du management, de la gestion, vous avez vu, il y a des quêtes, il y a des missions, mais vous le verrez un petit peu plus dans les autres modes de jeu. Là, on est vraiment dans le mode tutoriel, où on vous tient un petit peu par la main pour vous aider. Mais après, vous verrez que vous serez tout seul. Vous devrez construire votre berge, satisfaire vos clients. Et je peux vous dire que vos gameplay, vous allez recommencer de zéro plusieurs fois pour vous dire « Attendez, j'ai commis cette erreur, je ne ferai pas pareil. » Donc, on se retrouve dans le prochain épisode. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Et je compte sur vous pour les retours. Bye bye